Alors que celui-là, il est fait de 5 bandes, 5 différentes couleurs. Voilà. On aura besoin de fil. Celui-là, je l'ai fait avec ce fil-là. C'est un fil acrylique, mais il est un peu brillant et soft, très doux. Donc, celui-là, il est fait avec... Et, et l'autre, il est fait avec les différentes couleurs, mais c'est une laine épaisse pour laquelle j'ai utilisé un crochet numéro. 5 et demi, on aura besoin d'une aiguille, d'une paire de ciseaux et d'un mètre. Fait, pour celui-là, j'ai fait 58 cm de longueur, les bonnes sont longues de 58 cm, alors que celui-là, j'ai fait le tour de ma tête et je n'ai pas ajouté et donc ça fait un bandeau plus petit parce que et, quand, quand, on, quand on tresse, on prend de la longueur de la bande donc c'est pour ça qu'on la fait le, on la fait pas juste la taille de, du tour de tête mais un peu plus un peu plus grande donc c'est pour ça que j'ai fait 59 cm 58 cm. 59 vous pouvez aller jusqu'à 60 cm. donc euh, je commence par faire un nœud le nœud je fais comme ça et je prends ce fil voilà Pour, et, je, et je fais des mailles chaînettes, je tourne, je fais un jeté, je tire, un jeté, et je tire, un jeté, je tire. On suppose que j'ai 59 cm, et je commence, je fais, un, je commence par aller dans la deuxième maille chaînette, je laisse la première, je laisse la première, je vais dans la deuxième, j'insère mon crochet, je tire une boucle, et... Je fais un jeté et je laisse tomber les deux boucles. C'est la maille serrée. Donc je fais un rond de maille serrée. Voilà. On continue comme ça jusqu'à la fin. Voilà, j'arrive à la fin du rond. Je fais. Une maille chaînette. Je tourne le travail. Et voilà. Là ici, sur la les les mailles où je vais travailler, je vais pas travailler sur les deux brins. Je prends juste le brin arrière, celui-là. Donc je fais mes mailles serrées sur le brin arrière. Voilà mon deuxième rang. On continue comme ça. On travaille des mailles serrées mais juste sur le bras le, le bras arrière. Donc j'ai fini mon deuxième rang. N'oubliez pas de travailler votre dernière maille. Je fais un jeté. Euh, non, je fais une maille chaînette, pardon. Donc on va faire le troisième rang comme le deuxième. Donc on fait un rond de mailles serrées en travaillant sur le bras arrière. Voilà ici j'arrive à la dernière maille, ma dernière maille, je vais travailler sur le bras arrière, je fais une maille chaînette et je fais encore un autre rang de mailles serrées sur le bras arrière. Et c'est le dernier rang. C'est comme ça que j'ai travaillé mes bandes, j'ai fait quatre rangs de mailles serrées. Donc vous continuez votre quatrième rang jusqu'à la fin et vous coupez le fil. Quand on a terminé, on va mettre les bandes l'une à côté de l'autre et on va prendre un fil et une aiguille. On va essayer de faire des points pour pouvoir les tresser. On va les. Je vais les mettre l'un à côté de l'autre pas l'une sur l'autre, mais juste à côté de l'autre, l'une à côté de l'autre. Voilà. Je commence par mettre celle qui est à gauche sur ce, ça c'est la, la plus à gauche donc je vais la mettre sur celle qui est à côté d'elle ensuite une fois une fois je la mets sur une bande une, une l'autre en dessous de la bande suivante et maintenant sur cette bande et maintenant sur celle qui est comme ça et je fais comme ça Maintenant, je prends toujours, je travaille toujours avec celle qui est à gauche. Je commence par la mettre sur celle, au-dessus de celle qui est à côté, et au-dessous, c'est la, la, la suivante, une fois au-dessus, une fois au-dessous. Et, et, et la dernière, comme ça. Et j'essaie de serrer un peu mon travail.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 Je continue comme ça encore voilà ça va être un bon dos mais chauffe-oreille aussi je les fais assez large assez chaud Donc, on fait comme ça jusqu'à la fin de nos bandes. Maintenant, à la fin, je prends mon aiguille pour essayer de faire des points pour les tenir. Voilà. Une fois terminé, je vais faire comme ça et je vais coudre à l'envers pour la petite, pour celle-là. J'avais le puisqu'elle est faite en bride allongée, donc il y avait endroit et envers. Mais pour ce point-là, c'est la même chose. Vous pouvez choisir le, le côté que vous voulez pour le faire. Pour le prendre comme en Vous Faites vos coutures et on se retrouve euh, donc pour faire le, le bon dos avec la bride à la bride allongée. Comment qu'est-ce que c'est? Je vais vous montrer ce que c'est que la bride allongée. Donc, on fait, je commence par faire mon nœud et je fais des mailles chaînettes. Voilà. Commencez par euh, laisser 1, 2, 3, sur la quatrième, vous, ont, vous, faites, vous insérez votre crochet, vous tirez une boucle, vous, laissez, vous, vous faites un jeté et laissez tomber une boucle, ensuite, un jeté, deux boucles, un jeté et les deux dernières boucles, je recommence, ça c'est la, la bride allongée, donc vous faites un jeté, vous introduisez votre crochet dans la maille, vous tirez une boucle, vous avez trois boucles sur le crochet. Donc, vous faites un jeté, vous laissez tomber la première. Il vous reste trois, vous faites un jeté, vous laissez tomber deux boucles. Il vous reste deux, vous faites un jeté et vous laissez tomber les deux dernières. Donc, les, euh, vous continuez comme ça. Et ce, ce bandeau... Il est fait d'une seule, avec des bandes d'un seul rond, une bride allongée, un rond de bride allongée, comme celui comme celui qu'on est en train de faire. Donc si vous voulez votre bandeau pas trop large, vous faites euh, comme ça. Un bandeau de bride allongée qui ne demande qu'une seule ligne par bande. Donc, vos bandes seront comme ça, de cette largeur. Alors que les bandes là, elles étaient de, faites de quatre rangs de mailles serrées et c'est plus large. Donc, si vous voulez, ça dépend de ce que vous voulez votre bandeau, que ce soit un bandeau chauffe oreille ou juste un bandeau. Voilà, voilà nos deux bandeaux. Voilà. J'ai fini mes bandeaux, euh, les coutures sont à l'intérieur, celui-là il a, euh, une, ça c'est l'envers et ça c'est l'endroit, donc euh, facile à faire, donc on fait les coutures à l'envers et ça va, celui-là il a, il a les deux faces, la même chose, donc je, vous choisissez une face et vous faites vos coutures, voilà, il est assez large pour, sans trop serrer la tête, j'espère que vous avez aimé la vidéo, merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.